Si on revient à Noël, les, les Noëls qui ont le plus compté pour vous, Georges Bourgeot, c'est les cales, c'est ceux de l'enfance Parce que c'est un peu facile, mais quand on pense à Noël, on revient toujours à son enfance. Mais, une, mais, mais pourquoi Parce que Noël, c'est la fête, c'est l'enfant Jésus. Nous, nous fêtons à travers l'enfant Jésus notre propre enfance, toute proportion gardée, nous ne devrions pas les confondre, c'est évident. Mais et puis, et puis on y a mis la magie de l'enfance. Mmh. Et puis, et puis maintenant, puis il y avait la magie liturgique qui était, qui était une chose extraordinaire, qui, tout ça disparaît peu à peu. Moi, je garde une fidélité euh, à, à l'esprit de Noël, mais je n'ai jamais trouvé un vrai Noël. J'en ai trouvé un vrai, j'en ai trouvé un une fois dans ma jeunesse à 15 ans, 16 ans, près de Bâle, euh, dans une espèce de, de monastère, peut-être de bénédictin, comme ça. Il y avait là une, une foule qui venait à pied, je ne sais d'où, je ne peux pas te donner des, des détails précis, c'est peut-être l'enfance à forger peut-être une géographie, c'était superbe. Alors là, c'est ça dont j'ai la nostalgie, mais les messes de minuit d'ici et du, et du monde entier, je m'en mmh. en passe.